Salut, on est de retour avec Jules pour présenter les morceaux composés pour le, euh, le monde d'Ilmaris. Alors si vous savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas vu la première vidéo sur, euh, sur la présentation bah, du projet et du, du premier thème, c'est-à-dire le thème des gamériens. Donc je vous invite à aller voir, il euh, y, y a évidemment le lien en, en description. Et aujourd'hui, du coup, on va présenter le deuxième morceau, c'est le morceau des fantyriens. Et bah tout de suite, on va peut-être présenter ce que c'est les fantyriens, du coup, Jules. Alors, les fantyriens, en fait, c'est une espèce euh, complètement végétale. Du coup, elle se démarque des autres, puisque les autres sont vraiment animales et celle-là est vraiment végétale. C'est vraiment une espèce qui est très paisible et qui cherche euh, justement à éviter les conflits et à euh, résoudre même les conflits entre les espèces et protéger les espèces. Ouais, c'est un peu des diplomates. Euh, c'est ça. Livres, ouais. Il y a beaucoup de diplomates. Euh, après, c'est des espèces qui ne vont pas hésiter à faire la guerre et à montrer euh, la force s'il si y a besoin. Et physiquement, parce que hey, hey, je dessine un peu moi aussi, regardez, Hop. ça ressemble à ça. On est d'accord, ça ressemble à ça C'est une très belle représentation. C'est un enchevêtrement de lianes, en gros, des sortes de lianes, de branchages qui peuvent euh, se moduler et prendre la forme qu'ils qu veulent. Ouais. Là, c'est une forme humanoïde, mais euh, ils peuvent pas forcément être que ça. humanoïdes. En ouais. général, ils adoptent la forme euh, de l'espèce avec laquelle ils vont communiquer pour avoir l'air euh, plus sympathique. Et alors, du coup, les intentions sur euh, la musique des fantiriens, qu'est-ce que tu voyais, toi Alors, pour moi, les fantiriens, c'est vraiment l'espèce où j'avais le plus de mal à visualiser euh, vraiment un, un morceau final. Ah, bah c'est peut-être pour ça que du coup il a fallu plusieurs essais en fait. C'est peut-être pas que de ma faute. <rire> non, non tout à fait. Je rigole. Je rigole. Tout à fait. Mais justement, c'est ça qui était intéressant c'était de pouvoir travailler avec toi. Et donc, c'est vrai que moi, à la base, j'imagine vraiment un thème assez paisible, oui. euh, assez euh, très nature et très, euh, on va dire. Euh, bah, moi, j'avais vraiment cette idée de gardien des forêts, mmh. euh, comme tu l'as noté, sage, parce qu'en fait, euh, l'Ephanthira, c'est une espèce qui vit très longtemps. Du coup c'est un peu aussi la mémoire d'Ilmaris, mm -hmm. Et donc ils ont tout ce savoir aussi qui les accompagne Et après c'est vrai que j'avais du mal à les voir Moi je voyais vraiment ce côté un peu minimaliste euh, avec de la harpe, des trucs comme ça Donc c'est toi euh... qui avait une idée de harpe déjà euh, ouais, à l'origine euh, bah, les cordes, tout ça, parce que c'est des lianes ouais. et, je, et moi dans mon imaginaire, j'avais euh, dans l'univers d'Ilmaris, Les fantiriens peuvent faire vibrer leurs lianes en fait pour faire de la musique et Ah du oui coup, Pour moi ça faisait écho harpe euh, quelque chose de modeste parce que, euh, et minimaliste parce que c'est une race euh, humble, j'imagine, donc euh, ça... Ils sont très humbles et c'est surtout que... Euh, bah, c'est des plantes, du coup en fait ils, ont, ils font rien comme nous, genre ils ne mangent pas... Enfin euh, ils ne mangent pas... Euh, comme nous, fin, nous. Fin, comme nous. <rire> Ils ne sont pas comme nous <rire> Non mais ils se nourrissent par la terre, euh, ils ont un rythme de vie qui est complètement différent, puisqu'ils mmh. vivent euh, en moyenne euh, 600 ans, donc euh, eux ils peuvent, euh, ils peuvent méditer pendant 100 ans et ça changera rien à leur vie alors que nous 100 ans, c'est deux fois notre espérance ouais. de vie en tout cas deux, deux fois l'espérance de vie sur ilmaris mais euh, donc voilà ils ont ils sont vraiment dans une autre euh, temporalité en fait euh, que les humains ouais et du coup euh, donc il m'avait parlé il avait évoqué euh, des cordes et euh, plutôt que faire juste un ensemble de violon alto et tout ça euh, je m'étais dit bah ou alors c'est peut-être toi qui as émis l'idée je m'en rappelle plus honnêtement euh, de faire des d'utiliser des cordes solistes euh, pour avoir euh, quelque chose de plus intimiste et pour avoir un son plus organique, parce qu'un ensemble de cordes, ça, ça fait très orchestral, mais euh, une corde seule, c'est un timbre particulier, ça fait plus organique. C'est pour ça qu'on a donc violon, violon, alto, violoncelle, mais tout ça en, en, en cordes uniques et non pas un ensemble. Et, euh, et ça rappelait le son, euh, le son boisé, le son forêt, mm. d'autant que euh, j'ai voulu rajouter du marimba. Si vous connaissez le xylophone, en fait, c'est un gros xylophone qui résonne avec des, euh, des caisses de résonance en dessous. Donc, un xylophone c'est en bois, euh, comme le marimba justement, c'est pas, pas un truc en métal, euh, souvent on fait la confusion. Donc euh, ça, et des harpes. Alors harpe ça fait un peu elfique, un peu magique quand même, parce qu'il y avait, enfin je sais pas si tu, tu, c'est ce que tu me disais mais moi j'avais ça un peu en tête, euh, ça m'évoquait l'équivalent des elfes en quelque sorte. Si... bah quand, quand je dois expliquer un peu les fantiriens, souvent je les compare aux elfes, parce qu'au moins les gens y connaissent et donc euh, oui, de la nature voilà et tout, ouais. ils sont proches de la nature ils vivent beaucoup dans les forêts donc c'est vrai que souvent je je les alors j'essaie de pas trop les définir comme des elfes puisque qu'ils sont quand même assez différents euh, les elfes ils ont ce côté un peu hautain méprisant euh, que peuvent, peuvent ouais. qui peuvent avoir alors que les les font pas du tout et, euh, mais oui, globalement, on peut, les... on peut dire que c'est des elfes. Et alors, du coup, euh, c'est là où moi j'avais euh, des idées, euh, d'un point de vue harmonie, d'utiliser de, des, de, des accords enrichis, des accords de septième, de neuvième, pour avoir des, une harmonie un petit peu plus complexe que juste des accords de trois sons. Donc là, on aurait des accords de quatre sons, voire plus. Et ça, finalement, c'est resté. Et euh, c'est ce qui finalement a peut-être posé problème sur la première version. Alors, la première version que j'ai proposée, bah, c'est celle-là. Je... Et je vais vous la faire écouter. Le rythme ici il va être très lent, un peu comme les gamériens, mais pas pour les mêmes raisons. Ici, ça va pas être parce que les fantiriens sont imposants, mais parce que justement, ils, sont, euh, ils ont une longue vie, ils sont sages, etc. Il fallait quelque chose de plus apaisé, donc tempo plus lent, il fallait pas que ça soit agressif, en fait. Et donc, voilà la première version proposée. Alors, on va demander son avis à Jules, mais juste avant, euh, pour vous montrer euh, cette histoire d'accord de, de, de septième, on les voit beaucoup sur la harpe, c'est quand on a les quatre notes, là, comme ça, ça forme des dissonances assez douces, et euh, l'idée, c'était euh, d'avoir une, une ambiguïté sur euh, le mode. Cet accord-là, par exemple, c'est un accord majeur, les trois premières notes, mais c'est aussi un accord mineur sur les trois dernières. Donc, du coup, on a un peu les deux aspects mélangés, et ça permettait d'avoir quelque chose de, de de pas trancher en fait, sur, euh, sur la, la, la, la joie ou, euh, ou quelque chose de sombre. Euh... Moi, ça m'évoquait l'aspect paisible, l'aspect humble, sage et tout ça. Ce que j'avais essayé de faire en fait, sur ce thème-là, c'était... Euh, on, on a une mélodie là, qui, avec des, des sections qui vont se répéter. Vous avez vu ce rythme-là, blanche, euh, noir pointé, croche. Là, on a le même, là, ça revient. Et euh, c'est les mêmes notes, sauf que l'accord qui est en-dessous à chaque fois diffère un peu, alors c'est toujours des accords de septième, mais euh, là on a une différence par exemple, etc. Donc je voulais euh, faire varier pas la mélodie mais l'harmonie en-dessous pour, pour essayer d'avoir un truc qui n'est pas, pas répétitif quoi. Quand t'as reçu ça, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, Jules Alors déjà, euh, je trouve que le morceau est très bien. C'est juste que euh, pour moi il ne représentait pas euh, tout à fait euh, l'idée que j'avais des Fourtyriens parce que je trouve que ce morceau-là, il avait un côté un peu mélancolique. Euh, pas forcément triste, mais vraiment ce côté euh, genre paisible mais euh, c'était plus apaisé dans le sens, enfin j'avais cette sensation, c'est ma sensation personnelle bien sûr mais que c'était un peu euh, triste, un peu, froid, quoi, ouais. un peu froid, alors que c'est pas vraiment ce que je recherchais pour euh, les franthériens qui au contraire sont plutôt chaleureux ça je pense qu'en fait c'était dû tout simplement à ces fameux accords encore une fois de 7e, c'est pour ça que j'en ai parlé euh, qui apportent des dissonances, euh, dissonances douces mais dissonances quand même et euh, peut-être que euh, du coup on n'avait pas ce côté lumineux qui qui, qui était attendu en fait. Euh, j'ai essayé de retravailler le truc et je, doux, je dois, je dois l'avouer que ça a été dur de savoir comment améliorer le truc. Finalement, euh, celui-là je me rappelle, mon idée de départ euh, est arrivée en pianotant sur mon clavier et j'ai juste retrouvé, parce que cet enchaînement d'accords-là, on l'a déjà entendu, hein, notamment dans Abyss, je crois, le film The Abyss, qui est, il est présent dedans. Et, euh, et du coup, je sais pas, ça, ça me paraissait peut-être mieux coller, donc juste ces accords-là. Et après, bon, euh, j'ai fait varier cet enchaînement. Après, la, la, le thème, en fait, c'est greffé là-dessus, Après, ça donne ça, par exemple. Là, je crois qu'il n'y a que des accords majeurs, en fait, déjà, donc ça change tout. Donc là encore, l'idée de la mélodie, c'est pas d'avoir une mélodie très marquante parce que la mélodie est extrêmement simple. Mais euh, j'ai quand même gardé l'idée de faire varier plutôt l'harmonie qu'il y a derrière. Pour, pour avoir quelque chose de varié, mais la mélodie reste simple quoi. Je pense que ça évoquait bien les Fontiriens, mais Jules nous le dira juste après. Et bien sûr on garde les mêmes instruments, harpe. Hein. Il y a deux harpes d'ailleurs, harpe celtique et harpe classique. Et puis les cordes solo. Ce qui rend le truc plus lumineux ici, c'est que euh, j'ai utilisé des accords modaux, c'est-à-dire des accords d'emprunt à d'autres gammes. C'est-à-dire que euh, au lieu d'utiliser un accord qui, dans notre gamme, devrait être mineur, par exemple, eh ben, on, le, on le transforme et on, on en fait un accord majeur. Du coup, non seulement ça surprend l'oreille puisqu'on s'attend à, à, à l'accord standard de notre gamme, tu vois, mais on n'a pas ce qui est attendu. Et en plus de ça, vu qu'on utilise un accord majeur à la place d'un mineur, ça rend le truc plus lumineux. Et c'est ce qui, à mon sens, rend l'ensemble du thème pour les frontières plus majestueux, en fait. Et puis, bah, une fois n'est pas coutume, comme pour les gamériens, on a de nouveau toute la section de la mélodie qui va être jouée, un petit peu variée aussi. Mais cette fois, on va, enfin, j'ai changé l'orchestration. Est-ce que c'est visible ici bah non, parce qu'en fait là on a une portée de cœur, mais j'ai pas écrit les chœurs ici. Mais ça, ça veut dire, dans, dans mon langage, ça veut dire qu'en euh, passant sur Eiffel Studio, bah, il fallait que je rajoute des chœurs. Et en effet, les chœurs vont souligner l'harmonie. Les chœurs, je sais pas, je me suis dit ça va adoucir l'ensemble, ça va amplifier aussi l'ensemble. Et pour une deuxième partie de mélodie, bah c'est bien, on va toujours monter un petit peu en puissance. Donc je m'étais dit que c'était pas trop mal et euh, je crois que je ne l'ai pas fait ici, mais sur FL Studio, quand j'ai programmé les instruments, j'ai fait doubler la mélodie par une clarinette pour adoucir le son du violon solo, parce que le violon solo c'est quand même assez euh, précis comme timbre, assez tranchant quand même, et euh, la clarinette l'adoucit, et vu qu'on a mis des chœurs euh, en dessous, bah, il fallait quand même accentuer aussi la, la mélodie pour, pour contrebalancer. Donc voilà, donc là vous n'avez pas les chœurs, mais peut-être que au montage je mettrai avec la version finale, et donc voilà la deuxième partie de la mélodie. Là ça change De, de, de faire la, la, la, la version finale, quoi, la programmation, et ben, euh, en entendant ce que j'avais écrit, je me suis dit mais en fait, euh, il, faut, il faut faire varier le tempo à certains moments clés, faire des ralentissements, et euh, du coup, je l'ai fait. Et voilà, et euh, c'est rare que je fasse ça, euh, parce que ça me perturbe un peu les changements de tempo, moi, dans des musiques, mais euh, là, ça s'y prêtait, et donc je l'ai fait, j'ai ralenti sur certains, euh, certains passages. Cette deuxième version, Jules. Voilà. Pour moi, celle-là, elle correspondait déjà beaucoup plus à... aux fanthériens et à ce que j'avais envie que la musique dise sur les fanthériens. Notamment, il y a ce côté très euh, nature euh, avec euh, le marimba. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a un peu ce côté euh, qu'on pourrait dire elfique, euh, un peu euh, très euh, dans la finesse tout ça. Et je trouve que le marimba, il casse un peu le truc. Et du coup je trouve ça très très bien parce que du coup moi j'aime pas qu'on ait aussi mmh. trop les, les fontyriens aux elfes Et aussi parce que les, les fontyriens, bah ils ont ce côté très très proche de la nature euh, Vu que c'est les gardiens de, de, des forêts, ils aiment bien passer du temps avec les, les plantes et euh, prendre soin d'elles et tout ça Ouais ils sont simples quoi C'est ça, et du coup j'aime bien ce côté à la fois raffiné euh, et à la fois très brute euh, ouais, avec le J'avais ce mollet en tête en plus. Là, du, bah coup. Voilà. du coup, euh, validé quoi. Ouais, ouais, on est arrivé vraiment à cette version qui était vraiment parfaite pour moi, euh, en tout cas dans la représentation que j'avais des Fantyriens. On a fait le tour du coup pour les Fantyriens. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour la partie 3, enfin la partie 3, l'épisode suivant sur les Chérivaux. Euh, une autre espèce complètement différente cette fois. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bah, je vous dis à bientôt. Salut!